Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous êtes tous très bien Quatrième épisode de la survie modéo 1.19, Mcolo l'explorateur J'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous êtes en forme Les gars, moi je suis très content, très excité de vous retrouver évidemment pour ce nouvel épisode Avec euh, un petit peu de, de retard, voilà ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti d'épisode Pour la simple et bonne raison que je n'étais pas là, que je n'étais pas chez moi Et que je voulais pas prendre de l'avance, comme vous le savez Le but du jeu c'est que eh ben, je tourne des épisodes en ayant vu vos retours Et en parlant de vos retours Merci beaucoup, merci infiniment euh, D'ailleurs vous avez proposé euh, beaucoup de, de défis Voilà il y a eu beaucoup de commentaires Donc ça va être pas facile de, de sélectionner De choisir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Enfin en réalité j'ai choisi ce qu'on va essayer de faire Mais il n'empêche que vous avez proposé beaucoup euh, d'idées Et c'est plutôt pas mal Donc euh, à réfléchir pour euh, les prochains épisodes En tout cas je vous laisse me dire euh, tout en commentaire Si vous avez des idées d'objectifs ou de défis à réaliser Pour le prochain épisode comme d'habitude N'oubliez pas évidemment le petit pouce bleu qui fait plaisir On a l'objectif du jour euh, De Lucas Turcotte faire deux échanges avec deux villageois donc on va considérer ça comme quatre échanges, on va essayer de faire quatre échanges dans le village pour cet épisode mais également et surtout la construction de notre maison sur Piloti, Voilà, merci pour vos commentaires, j'avais oublié le nom, moi qui parlais de maison en paillotte, non, rien à voir, c'est une maison sur piloti, voilà, on s'en fout de la paille, c'est juste qu'en gros, c'est sur l'eau, donc on va vraiment s'attaquer là-dessus, je vais faire plein de coupures, etc., et puis je vais vous reprendre pour les parties intéressantes, je sais absolument pas comment construire le truc, comme dit, il euh, y a juste la forme que j'ai en tête, mais je sais pas trop comment faire, vous m'avez suggéré de faire le toit en briques, mais je sais pas. On... on va voir ce que ça donne. En fonction. Il est où le coffre Là. En fonction des ressources que j'ai évidemment dans mon inventaire. Ça dépendra. Ça dépendra. On va voir comment on va faire. Après, je peux. Je pourrais très bien essayer en fait. Je, je sais pas ce que vous en pensez. Après, j'ai pas envie de faire un truc trop simple. Euh, en même temps, voilà, je sais pas trop. Donc les gars, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais couper un maximum de bois de jungle, également du bois de chêne. Euh, je vais couper pas mal de régénération. Et oui Ah non Mais si, c'est le feu de camp là Attendez, c'est le feu de camp, je crois. Oui Le feu de camp qui donne régénération Super bon à savoir ça aussi Et oui, non seulement le feu de camp éloigne les monstres, mais en plus de ça, ça donne régénération. J'avais zappé ce détail Bon bah ça c'est plutôt pas mal Bref les amis Je vous kiffe Qu'est-ce que c'est que c'était euh, Je pense que c'était un poulpe. Je vous kiffe Merci beaucoup Infiniment pour tous vos commentaires Et vos likes Ça me fait extrêmement plaisir On est parti Je vais couper un maximum de bois Et je vous retrouve Dans un instant A tout de suite Alors attendez les amis Je vous reprends Parce que je suis en train de couper du bois Et je voulais vous montrer l'animation Comment c'est trop stylé Regardez les feuilles tombent Et euh, les feuilles tombent Littéralement Regardez ça fait ça là Ça fait ces petits trucs Regardez hop c'est ultra stylé alors forcément c'est des petits détails euh, mais voilà ça vient des modes donc fallait quand même que, que je vous montre ça C'est incroyable c'est trop stylé faut pas s'étonner que le jeu bug hein. <rire> je vais être très honnête avec vous Je comprends mieux pourquoi il y a des rollbacks parce qu'en fait il faut partir du principe que quand on génère des chunks Des fois il y a des blocs qui volent des blocs machin et tout et donc je pense que ce genre de choses là quand je coupe un arbre Je pense que ça doit se produire à chaque fois que je génère des chunks Genre là-bas il y a des arbres qui doivent popper, des trucs qui doivent tomber de partout Et je pense que ça vient de là aussi un peu les, les rollbacks euh, qu'on peut un petit peu trouver Donc euh, voilà comme ça vous le savez, je remets ma petite musique en fond Allez A <rire> tout de suite <rire> Bon les amis, du coup où c'est qu'on en est J'ai récupéré euh... Non vous inquiétez pas, attendez Quoi J'ai de l'acajou Ok j'ai dû me tromper de bûche euh, Dans tous les cas j'ai ce qu'il faut en termes de... Bûche d'acajou Quoi Mais attendez ma vie est un mensonge Bûche d'acajou. Mais attendez, attends, parce que donc j'ai récupéré du bois de chêne un petit peu. Hein. Mais bûche d'acajou Ça, c'est de l'acajou, ça Mais non, ça, c'est de la jungle. Mais non, c'est de l'acajou. Attendez, depuis le début, on se fout de ma gueule Ok, je croyais que c'était du bois de jungle. Ben... Mince. Bah, du coup, euh... Bah du coup c'est sympa, ok donc c'est une maison en bois d'acajou qu'on va faire et non pas une, une maison en bois de jungle, je, autant pour moi Je vais enlever le bouclier parce que ça va nous saouler hein, avec cette vue On va euh, monter les piliers et puis on va voir un petit peu comment on va faire, voilà parce que j'ai absolument aucune idée encore pour le moment Donc on va déjà, euh, voilà, on va déjà monter de 4, on va monter de 4 et euh, alors je sais déjà dans tous les cas qu'on va jouer euh, avec le peu de conseils euh, on va dire euh, parce qu'encore une fois je me suis pas amélioré euh, en build hein, mais euh, quelques conseils qu'on m'avait donné je fais d'ailleurs un petit coucou à, à l'Idid et bah de jouer euh, non mes frères regarde mais non mais alors ouais mais si c'est pour bah ouais mais c'est dégueulasse en fait euh, pourquoi y'a de la mousse <rire> non, mais, le jeu est trop bien fait mais c'est chiant ah ouais bon la, non oh, mossy bricks et on peut rien alors ouais bon bah oui bah, c'est génial et on peut pas retransformer ça euh... Bon bah on va laisser tomber la brique En tout cas au sol hein. On va pas mettre de la brique au sol ça c'est clair Bref je sais plus ce que je disais euh, J'ai chaud voilà Je, D'ailleurs j'ai le ventilateur j'espère que vous ne l'entendez pas euh, J'espère que euh... Bah que vous vous hydratez bien voilà Que vous oubliez pas de boire Et puis euh, de bien rester au frais Très important voilà, Et comme je suis frais N'hésitez pas à rester auprès de moi Bien évidemment Merci <rire> Pour votre fidélité Bref On va jouer avec les escaliers Voilà on va créer du volume Un petit peu On va essayer Alors Je propose de faire avec du bois de chêne Pour essayer dans un premier temps on va, on va tenter des trucs On est là pour ça Finalement Qu'est-ce que c'est que ces conneries Attendez je suis en train de Attendez je fais Alors là je suis en train de faire un Je roule ma molette Regardez ce qui se passe. Bref, euh, c'est les, les modes, c'est phénoménal. Si je fais quelque chose comme ça, par exemple, c'est mieux que de faire ça, hein, j'imagine. Oui, voilà. On va essayer de faire quelque chose quand même. On est là pour, euh, on est là pour tenter le beau jeu. J'ai envie de dire. Après, euh, euh. Ah, attendez. Vous savez ce qui serait stylé aussi Ah oh là là, ce serait de faire quelque chose comme ça. Ah oui, oui, oui. Mais là, ça va pas marcher avec euh, la première idée que j'avais. Oh là là. Ça va me prendre le chouchou. Euh... <rire> Attendez. Euh... Ok, alors. Tout va bien se passer. J'en profite D'ailleurs, le commentaire du jour. Merci à tous, hein. Eh bien, merci à... Si lixir Salut, j'ai adoré ta vidéo. Je trouve qu'il n'y a pas assez de survie modée. Tu es le seul à le faire. Continue comme ça. Eh beau gosse voilà non je rigole euh, tu aimes beaucoup le verbe établir évidemment voilà on, on s'établit bah merci à toi merci à vous les gars j'ai vu vraiment que ben, je redonne entre guillemets euh, je refais découvrir minecraft finalement à certaines personnes et ben, c'est trop trop cool puisque ben, moi même je je redécouvre finalement minecraft comme vous l'aurez compris et euh, donc c'est que du c'est que du bonheur voilà c'est que du bonheur comment on pourrait faire parce que là j'aime bien cette idée voyez de faire ça déjà dans un premier temps et pour en haut j'ai une idée aussi Mais je peux pas encore parce que je suis trop bas Mais là du coup ça va m'embêter Euh hein. Ou alors Je peux faire comme ça Aïe Assez ah, froid <rire> Si je fais ça comme ça Ah tu attendez je pense qu'on peut trouver un, un moyen de s'arranger Dès que j'aurai le bon truc évidemment je vous ferai une ellipse hein. on, on va pas non plus faire euh, 30 heures de vidéo. Mais euh, c'est nul voilà ça c'est nul C'est pas cool Alors comment je peux faire pour mélanger deux trucs que j'aime bien Alors que ça ne se mélange pas Tu vois si je faisais ça comme ça Ah putain J'aime bien faire ça là comme ça Vous voyez ce que je veux dire Ça crée un... un truc Et là ça ne marche pas d'accord Donc dans ce cas là quand ça ne marche pas qu'est-ce qu'on fait Bah je sais pas ce qu'on fait Quand ça marche pas euh... Après ça marche comme ça hein en vrai, ça marche très très bien comme ça. Mais du coup, je peux pas faire mon idée. Euh, mon, mon idée de base. Ah oui, mais là, c'est chiant. Ah, bah sinon. Eh. Bah y, voilà. Tout simplement. On a... Voilà, on a la base. On a la base. Je vais aussi mettre du bois d'acajou euh, sous l'eau pour évidemment faire tenir tout ça. Parce que là, pour le moment, vous voyez, ça, ça flotte dans le vide. Ce qui est absolument euh, stressant. Ah. Alors là, on va avoir un petit problème. Ah, on va avoir même un gros problème. Ok, bon, attendez, je vais m'occuper de ça, les gars. Eh oui, j'aurais dû commencer par le fond de l'eau dès le début. C'est pas bien grave. Allez, les amis, je vais commencer le bas de la structure. Vous m'en direz des nouvelles. À ah, tout de suite. Ah là là, forcément, quand je vois ça, les amis, ça me rappelle de très, très, très, très, très mauvais souvenirs. Évidemment <rire> Red Bull donne des ailes les amis, hein. c'est bien pour ça que j'ai fait le saut de l'ange, comme dirait Théo Camillo. <rire> mais euh, ouais, c'était terrible, les amis, quand on sera vraiment stuff, hein, on pourra y retourner, euh, mais je pense qu'entre temps on aura de quoi explorer, euh, Voilà, une fois qu'on aura vraiment construit notre base, parce que là pour le moment on est vraiment que à l'épisode 4, on construit notre maison tranquillement, et ça va être magnifique je pense, là je, je suis confiant, Voilà. mais euh, voilà, on ira explorer pas mal de petites choses avant de faire tout et n'importe quoi. On va vraiment se régaler, comme dit, on prend notre temps et je pense qu'il n'y a rien de mieux. Et gigantesque cet arbre-là. Bref, donc euh, voilà, c'est que de la régalade. Ok, du coup, première étape, j'ai fait le bas. Donc, euh, bah déjà, depuis, euh, depuis euh, sous l'eau, là, juste là. Tac, Voilà, comme ça, ça s'est fait. Peut-être que je vais élargir la plateforme, euh, je pense, juste de 1. Vous voyez ce que je veux dire Je vais rajouter... Euh, attendez, je vais le faire avec vous. Donc, c'est des dalles en, en acajou, je le rappelle, parce que euh, avec le shader, on ne se rend peut-être pas compte des différentes textures... Mais du coup ça rentrait très bien, donc voilà j'ai élargi juste de 1 et je vais faire ça de chaque côté, hop, voilà comme ça, technique, on s'en souvient Ah attendez, on va laisser ça comme ça, très bien, voilà, du coup euh, voilà un petit peu les piliers pour le moment, donc en bois de jungle et des escaliers en bois de chêne Donc tout le, tout le contour comme ça, pareil là ce sera élargi, hop, juste ici, comme as, voilà, bon là j'ai plus assez mais vous m'avez compris donc voilà un petit peu, et au niveau de l'intérieur, bah pour le moment ça ressemble à ça. Euh, je sais pas, peut-être que là j'enlèverai ça, qu'il y aura une table de craft ou quelque chose comme ça. Euh, voilà, ça c'est des petits détails. Maintenant pour ce qui est du niveau euh, supérieur euh, de ce rez-de-chaussée, bah, je pense qu'on va tout simplement partir sur l'opposé qu'on a là, mais je sais pas encore trop comment. Euh, j'ai pas envie de faire un truc trop simple, et en même temps j'ai pas envie de faire un truc trop, euh, trop complexe, pour des raisons euh, évidentes. Euh, voilà <rire> Je suis ingénieur tout simplement, oui, bon, c'est assez basique, mais euh, j'ai fait ça de manière YOLO et ça rend plutôt bien. Bah, après, comme la maison est symétrique, c'est pas non plus complexe de faire un truc cohérent, donc tant mieux. En fait je pense que c'est pour ça que j'ai du mal en construction de base C'est parce qu'en fait mes maisons j'ai du mal à les faire symétriques Et là comme elle est symétrique Je pense qu'on va plutôt bien partir On va ajouter plus de texture, plus de tout ça hein. Mais vraiment juste déjà pour, pour commencer Comme ça on a un petit peu une idée euh, Est-ce que je mettrais pas une dalle d'ailleurs Comme ça juste pour ajouter plus de Je sais pas hein. On essaye des trucs, c'est toujours sympa euh, Là je pense, alors j'ai pensé à mettre des barrels Vous savez les, les barils euh, Donc qui sont des petits coffres Là voilà, euh, ce sont des petits coffres Mais ça peut rendre plutôt pas mal En plus j'ai de quoi crafter ça en plus, attendez bougez pas La table de craft elle est là Tac, on va se crafter ça pour voir juste un peu euh, à quoi ça peut ressembler Alors où c'est qu'on trouve le baril Juste là On va s'en faire plusieurs de toute façon Voilà, deux, c'est beaucoup euh, On va manger parce qu'il fait faim tout de même Et parce que le pain c'est bien Hop, voilà euh, Oui par exemple euh, Si on faisait ça comme ça non c'est pas comme ça que j'imaginais le machin Je veux pas qu'on voie le... que c'est un baril Voilà Ah oui alors euh... Alors peut-être ici Ah Là on tient un truc non Est-ce qu'on tient pas un petit truc Ça fait moins bizarre je... Je... Ah, Vous voyez ce que je veux dire M.Colo architecte Non je pense que ça peut être pas mal vous me direz, il euh, faut que je fasse exactement pareil du coup de ce côté là. Hop, hop, je casse comme ça. Euh, je le sais et je vais d'ailleurs tout, euh, tout de suite crafter, comme ça on est tranquille. Hop, les barils. Hop, j'en ai un. Oh, j'en ai jamais assez, c'est fou. Euh, regardez, on peut déjà se faire une chaise. Hop, je la fais comme ça, c'est fait. <rire> euh, le baril donc, hop, voilà. Regardez, hop, on va mettre la petite chaise ici pour le moment en vrac. On peut s'asseoir dessus, évidemment. Mon gros cul sur cette petite chaise, c'est pas... Euh, voilà, Arthur et les mini moise Hop, je mets les barils directement. Comme ça, c'est symétrique. Et moi, ça me stresse quand c'est pas symétrique. Et puis voilà, je j'aurai jamais assez de bûches de chêne dans tous les cas. Faudra que je recoupe du bois encore et encore. Euh, je vais pas vous mentir qu'aujourd'hui... Alors, niveau contenu vidéo, j'espère que ça vous plaît. Mais moi, niveau contenu... Euh, vidéo, Enfin, niveau contenu gaming, je me fais chier. Euh, <rire> Comment je peux... J'ai fait comme ça ici Ouais, j'ai fait comme ça je crois euh, ouais totalement exactement voilà on pourra essayer de faire des variantes et tout en vrai j'ai vraiment confiance alors j'aimerais quand même faire deux étages à cette maison parce que sinon ça va être beaucoup serré donc on va voir mince on va voir comment je vais faire en haut ce sera peut-être plus large j'en ai pas la moindre idée j'en ai pas la moindre idée bah là par exemple c'est pas bon ce que je viens de faire c'est totalement débile hop et oui puisque c'est censé arriver là voilà Ok. Et là, normalement, ça nous fait une connexion. Ok. Bon, je devrais m'en sortir. Je continue. Je vais m'amuser. Oh, le bois, il part à une vitesse, mais folle C'est incroyable. Bon, je vais couper du bois. Je vais continuer tout ça. Et je vous retrouve juste après, les amis. Plein de bisous. Hop. Mais non, mais ça, je regarde sur moi. Qu'est-ce que je fous Je fais n'importe quoi. Allez, à plus. A <rire> plus dans le bus. Alors j'ai bien avancé Je suis même très content donc j'ai élargi Sur les côtés donc de 1 Voilà tout autour donc c'est vraiment pas mal D'ailleurs je trouve que ici Il euh, y a des, de la place de fou et je pense qu'on Mettra des plantations c'est un peu bête Mais genre voilà canne à sucre ou fleur ou des trucs comme ça Je pense que ça peut être très sympa Voilà sur ces côtés je sais pas ce que vous en pensez Moi je pense que c'est une bonne idée en tout cas ça m'a tout de suite euh, titillé, euh, titillé à l'œil. Donc voilà euh, pour l'intérieur Donc voilà j'ai en fait entouré Tous les piliers avec des escaliers donc des escaliers en bois de chêne Donc là je rappelle que c'est du bois d'acajou qui est au sol Et du coup là j'ai fait un escalier pour l'étage supérieur Et du coup le sol ça va être des dalles en chêne Donc tout simplement je vais euh, reboucher tous les, tous les trous Avec, de la, avec des dalles en, en chêne donc Et non pas en acajou Donc comme ça ça fait vraiment 50 nuances euh, <rire> 50 nuances de bois Waouh wow, c'est très très euh, comment, comment dire C'est très torride finalement Oh non il faut que tu survives non, c'est la mort qui t'a assassiné, ma poulpe Bon bref, en tout cas, euh, je vais reboucher ça. Et pour le haut, je n'ai fichement aucune idée. Bon déjà, j'ai même pas vraiment fait de mur euh, au rez-de-chaussée. C'est-à-dire que là, en vrai, je pense que ça va être surtout des grandes fenêtres. Mais pour en haut, va falloir faire un truc plus large et donc probablement plus complexe. J'ai absolument aucune idée de comment faire. Je vais respecter, je pense, les piliers. Je sais pas si je vais les respecter ou pas. Enfin, euh, je veux dire, est-ce que je, je mettrai pas les piliers genre là, tu vois. Euh, faut et et de toute façon, hey, on est des fous. On est des fous on n'est pas des fous là. Si je mets ça là, ça va. Bon, écoutez. Je, je, je bouche, on voit ça ensemble. De toute façon, c'est assez rapide. L'avantage, c'est que comme la maison n'est pas grande en soi, bah vous voyez, on fait les choses très rapidement. Et c'est très très cool du coup. Je suis content et je suis assez fier de moi parce que. Ben, c'est pas le genre de construction que je suis.. Enfin euh, voilà, je suis pas fort en build. Il faut vraiment. Euh, il faut vraiment l'accepter <rire> C'est à dire que je suis vraiment très nul Et donc là je suis relativement satisfait De ce qu'on est en train de faire Vous voyez ce que je veux dire Je suis fier de moi Soyez fier de vous dans la vie de tous les jours Même si vous faites pas grand chose Enfin si vous avez si vous avez l'impression que vous faites pas grand chose bah, Soyez fier de vous Voilà hop Même sur Minecraft vous pouvez être fier de vous Voilà et je pense que je ferme ici Et on devrait être pas mal Ah c'est peut-être un peu trop étouffant J'ouvre encore voilà, moins étouffant Vous euh, voyez le toit est assez haut, c'est sympa Ça fait du relief à l'intérieur, j'aime bien euh, C'est cool, du coup niveau extérieur Ça fait bizarre ou pas là de... Wesh, il apparaît d'où lui Il n'y avait pas d'arbre avant ici, non Ou c'est moi qui l'ai planté Je sais plus euh, Ah, j'ai peur que ça fasse bizarre et en même temps ça fait pas... Attendez Attendez, bougez pas Heureusement que sur Minecraft on peut faire tout dans, dans le sens inverse Ah, c'est chiant, ça casse un peu la, la démarche de ce que je voulais faire Ah, c'est dommage ça c'est dommage. J'aimerais bien garder, euh... j'aimerais bien garder euh, ça là comme ça là. Tu vois. Tac. Mais le problème c'est que. Ah, en soit ça fait pas non plus trop bizarre, mais ah, ça me fait chier. Euh, mince. Zut de flûte. Ah, bah, je vais devoir je pense respecter euh... <rire> Bon dans tous les cas L'étage là sera dans tous les cas plus grand Puisque là on peut très bien faire un balcon hein, Qui va un petit peu s'étendre Et puis là évidemment de toute évidence on fera également un balcon qui va s'étendre euh, Voilà faites moi confiance Oula qu'est-ce qu'il se passe à ce niveau là on va quand même s'étendre Mais c'est vrai que ça m'embête un peu Ou alors je suis même pas obligé de mettre des piliers en vrai là Parce que si je casse ça personne ne le sait c'est ce que je veux dire Si je fais ça Mince, Je suis un peu maladroit hein. Si je fais ça personne ne le sait En bas ça se voit pas Donc en vrai là déjà je suis même pas obligé de. Bah oui on va enlever ça Pourquoi se prendre la tête Pourquoi se prendre la tête Viens on prend un verre Hop, Voilà déjà ça c'est beaucoup mieux Qu'est-ce hein si que vous en pensez je ne sais pas euh, Et puis, euh, puis là comme on va faire le balcon Faut pas oublier qu'il y aura des murs Donc je pense qu'on va quand même garder ici euh, Une certaine logique Avec des piliers euh, je me dirais même que le pilier du milieu ne sert à rien. Oui, eh hey, On est des fous, fous, fous Et on s'en fout, fous, fous, quoi, hein, J'ai envie de dire, hop Je n'oublie pas hein, l'objectif, les amis, de, de faire des échanges avec des villageois. Vous inquiétez pas, on fera ça à la fin de l'épisode, dans tous les cas. Là, je m'attarde à fond sur la construction de la maison, parce que, ben, c'est très important. Il faut qu'on s'établisse, et moi, ça m'excite. J'aime bien, là, regardez. C'est beaucoup plus sobre, plus épuré. Puis, à l'intérieur, c'est pas non plus, euh, hein c'est pas, pas minuscule hein. C'est pas mal en vrai. J'aime bien. Oh si si. Oh ça va être bien. Oh, oh c'est cool. Oui Mkolo c'est bien ce que tu nous proposes là. Ah je compte sur vous pour les petits likes hein. Alors j'ai aussi beaucoup moins de rollback. J'ai tenté des trucs voilà. J'ai alloué plus de RAM au jeu. Est-ce que ça va changer grand chose Je ne sais pas mais visiblement j'ai moins de rollback. Après je ne me déplace pas beaucoup donc euh, voilà. Je me dis euh, c'est peut-être aussi pour ça. Donc bon bref on verra. On verra où c'est que la vie nous mènera. Euh, oh, J'aimerais bien continuer le délire des escaliers en haut. Euh, et pourquoi pas? Et pourquoi pas faire l'inverse, tu sais? Genre, genre pourquoi pas faire ça directement? Ça fait des, des petites baies vitrées, tu vois ce que je veux dire? On change complètement la démarche. Eh, il y en a dans la caboche. Il <rire> y en a dans la caboche. Et là, le toit il sera un peu. Enfin, euh, je veux dire, au niveau des murs, il sera moins haut. Ah, il y en a dans la caboche. Ah, par contre, ça, ça m'embête. J'aurais aimé ne pas ne pas monter sur les marches. Bon, au pire, c'est pas grave. Hein. Il suffit de pas être débile. Eh hein. hey. Vous en pensez quoi, les gars Franchement, il y en a dans la caboche. Et puis alors, de dehors, ça ressemble à quoi Yahoo Oh, la faille David, la faille. Alors bah bien sûr, mais ça va rendre très très bien. On mettra du relief à l'extérieur et puis on sera pas mal. Hein. Libérez tous mes copains Les amis, je suis dans le village. Et en fait, je viens de capter qu'il y a plein de villageois qui sont enfermés, les pauvres. Alors, je suis en train de les libérer. Évidemment... Comme tout bon citoyen, je filme mes bonnes actions Puisque j'ai besoin que les gens voient sur les réseaux mes bonnes actions Que je donne 2€ au SDF Donc voilà, je vous libère Vous êtes libre Voilà, ça c'est fait Oui non, parce que du coup je continue ma maison Je vais vous la montrer, c'est plutôt pas mal euh, Mais il me faut des échafaudages Et du coup je voulais en profiter pour voir les échanges avec les PNJ euh, Voir un peu ce qu'ils demandaient euh, voilà, mais comme ils sont tous teubés par ici, mais même eux ils sont bloqués. Non, mais frérot, oh non, bon, je vous, je vous libère pas. Hein. Vous m'avez saoulé. Alors voilà, je sais pas où c'est qu'on peut trouver. Euh... Où c'est qu'on peut trouver des, des villageois, ce serait sympa. il a absolument personne avec qui faire des échanges. Ah, peut-être dans cette maison là, non Que dalle. Oh Parce que le pire, c'est qu'ils ont des name tags, les villageois. Hein. Donc on les voit vraiment euh, à travers les murs. Et puis c'est pas comme si on les entendait pas. Et eux, ils échangent rien. Lui ah ouais, Il ne change rien bah, c'est ceux que j'ai libérés. Là-bas Bon alors on va explorer le village ultérieurement les amis. Prochain épisode on va je pense fouiller tout le village. Oh oh Oh Bon on reviendra Attends, je vais quand même prendre l'émeraude parce que ça pour les échanges. Sait-on jamais Attendez, je suis pas là pour fouiller. De toute façon, on est déjà passé par là il me semble. Bon, comment je fais pour les atteindre des villageois là-bas hein Bon, il y a pas de chemin, mais euh, je m'en fais. Hein. Je me crée mon propre chemin. Ah oui. Ah merde, les chemins, ils sont inondés et tout. Ah. 9 émeraudes d'une ah. bibliothèque. Oh la flemme. Oh, la flemme, ce genre d'échange. Bon, au moins, il y a des échanges qui sont possibles. Mais ils sont tous teubés de toute façon. Voilà, ils sont tous teubés Bref, on va. <rire> On va voir si je vais réussir à tenir le petit défi de faire deux échanges avec deux villageois. Ouais, ben, ils ont pas l'air d'être très chauds. C'est marrant, moi non plus. Bon, bref. Oh, un puits. Incroyable. Allez, je vous montre un petit peu euh, ma baraka frites. Euh, ma baraka frites. Bref, c'est plutôt cool. Euh, du coup, j'aimerais rajouter des reliefs sur l'extérieur. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin des safodases. Voilà. D'ailleurs, je sais plus comment on craft les échafaudages. Mais, euh, mais du coup, euh, du coup voilà. Alors, j'ai pas fait euh, de la même façon. Enfin, vous allez comprendre. Hein Ah, je croyais qu'il y avait un loot. J'ai pas fait de la même façon. Euh, alors, attendez, déjà les échafaudages. Oh là là, comment on fait ça Échafaudage, évidemment. Là, c'est en anglais. Et là, écha. Oh là, là. Écha... Non, mais frère, ça s'écrit comment écha Voilà. Échafaudage. Ah, punaise, il faut de la ficelle. C'est une blague. Non, t'abuses. T'abuses. Genre, j'ai pas de ficelle là. Moi, je savais pas, moi, qu'il fallait du string. Oh, t'abuses, hein. Oh, il va bientôt faire nu, mais euh, je vais pas attendre qu'il fasse nu juste pour monter sur le toit. Tout ça pour ça, là. Ok, c'est pas grave. Bref, euh, je vous montre. Bon, en plus, j'ai déjà bientôt plus de bois. J'ai de nouveau bientôt plus de bois. Ah, si, j'ai encore 11 bûches. Euh, bref, donc en fait, pour l'intérieur, j'ai fait. Euh, comment j'ai fait Je sais plus. Mais bref, vous allez comprendre que ici, vous voyez, je l'ai collé en fait à la bûche. Par rapport au début je sais pas si vous voyez la, la différence mais, euh, mais attendez je peux passer par là tout simplement Pourquoi je voulais des échafaudages moi je suis tebé Du coup là je pense que pour faire un truc sympa On, on pourrait essayer hein. C'est un essai Voilà, de partir sur quelque chose comme ça Et est-ce que je peux connecter ou pas euh, Pas exactement ce que j'attendais mais Attendez oui Comme ça Et là pareil attendez on tient un truc. Yes. Yes, yes, yes. Voilà, je, je sais pas. Hein. Il faut essayer dans la vie. What? J'ai vu une méduse. Alors ça ça m'angoisse. J'ai vu une méduse. D'ailleurs je sais même pas s'il y a des requins hein, dans le jeu. Hein. Je ne suis pas du tout.. Euh... C'est de la merde. Voilà, ce truc là-haut ce que je viens de faire, c'est nul. Comment ça se fait que c'est aussi éclaté au sol Qu'est-ce que c'est que ces conneries là bon, Heureusement que j'ai pas encore fait de fenêtres. Qui me permet de rentrer comme un voleur. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce bordel Pourquoi c'est euh, éclaté au sol comme ça là C'est trop bizarre. Ok. Bon bah, malheureusement, on va devoir faire la. La classico. Bah on va faire ça comme ça. Hein. Tout simplement, je vais pas me casser la tête. Malheureusement, c'est le. Le classique. Mais le classique, hop Qui fonctionne très bien. Oui, oui, oui. Ça va fonctionner très très bien. Donc voilà, ça va rendre très sympa. Bah, je vais de nouveau euh, refaire ça en off, vous euh, refaire une coupure. Et puis ça fait plaisir. Je sais pas du tout combien de temps l'épisode dure. Mais, euh, mais moi, ça fait un petit bout de temps. <rire> Allez, des bisous. Bon, les amis, du coup, euh, j'ai encore une fois bien avancé. Je commence à bloquer par contre. Donc ça va être un petit peu embêtant. Mais en tout cas, euh, je suis content de ce que ça rend. Étant donné que je suis quand même parti sur un modèle inexistant, C'est-à-dire que vraiment, je me suis inspiré de rien du tout. Juste, je savais que je voulais me mettre sur l'eau, mais j'avais absolument aucune idée. Donc, c'est plutôt... Je suis con, je suis content. Je suis con aussi, mais je suis content. Euh, mais voilà, au niveau du toit, j'ai toujours un problème, en fait, avec les toits. Euh... L'Edith pourra vous, vous le confirmer, malgré ses, ses mules conseils. Euh, les reliefs, les reliefs, les reliefs. Oui, je veux bien, frérot, mais là, le problème, c'est qu'on a un... Comment dire on a une maison atypique quand même. Donc j'ai essayé de faire un truc. Et puis après j'ai adouci l'arche. Pour pas que ça fasse un truc ultra pointu. Parce que si c'était ultra pointu ce serait euh, horrible. Du coup là hein, j'hésite en fait à faire soit tout ressortir. Mais si je fais tout ressortir j'ai peur. Ben que ce soit plus comme avant. Et en même temps. Aïe Et en même temps si je, Aïe temps, euh, si je referme. Euh, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Soit. Tout ce que vous voyez là, je l'étends des deux côtés là-bas. Ou soit, je referme ici comme un couillon. Mais du coup, la forme va être bizarre. Oui, la forme risque d'être un petit peu bizarre. Donc là, je pense que la solution la plus envisageable à l'heure des choses, d'après la conjoncture actuelle, ce serait de laisser dépasser. Mais j'ai peur de ce que ça va faire. Alors... On va, on va faire voilà, on va faire on va essayer ensemble les amis voilà on, on est là pour, pour essayer pour découvrir de, de nouvelles choses <rire> Donc voilà on va dépasser de ce côté là bas parce qu'on sera bien plus simple pour, pour voir à quoi ça ressemble Donc là l'idée voilà ça va être de euh, non pas d'exagérer mais donc du coup de, de refaire sortir tout le toit Voilà tout simplement donc on va faire sortir ben vous savez quoi Alors attendez bah ouais mais du coup il, il va être là le problème Alors on va pas se soucier de ça du coup on va essayer comme ça eh oui Alors bon le toit il va pas être en brique hein, pour des raisons évidentes euh, parce que ça ira pas avec hein, clairement. Et je propose pour le relief n'est-ce pas, de faire sortir de plus 1 par rapport à la maison elle-même. Vous voyez ce que je veux dire Ouais je pense que là c'est une euh, solution envisageable. Donc là je m'occupe des slabs. Ça va être assez rapide. En tout cas, euh, En tout cas voilà. J'espère vraiment que vous kiffez la quatrième épisode, on passe aux choses sérieuses, hein, clairement. Dans le prochain épisode, dans tous les cas, euh, peu importe ce qui se passe, on ira explorer euh, le village. Et en fonction, on ira un petit peu explorer les alentours. Après, voilà, on ne va pas non plus euh, euh, se projeter trop loin. C on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais euh, en tout cas, voilà, on ira faire d'exploration, voir un petit peu euh, de nouvelles choses, se balader. Tout ça, tout ça aux Champs-Élysées. Donc, euh, donc ça fait relativement plaisir. Mais là, j'espère que, que vous kiffez cet épisode de type construction. Et là je vais avoir un problème de slab évidemment, je ne fais que ça les gars, je fais que des allers-retours frérot, ça commence à m'agacer, mais ça fait partie du, du jeu et finalement c'est le Minecraft qu'on aime, voilà, c'est le Minecraft qu'on aime, moi j'aime bien, c'est un peu chiant mais voilà, ça fait partie du truc et, et ça fait le charme, voilà, hop, encore un petit coup d'escalier, de toute façon j'ai même pas besoin de slab pour me faire une idée du truc, euh, voilà, là il faut encore des slabs, etc... J'ai plus de bois du tout. Euh, hop. Donc, juste pour se faire une petite idée de ce que ça peut faire. Attention, suspense 3, 2, 1. Eh oui. Ça casse un petit peu toute la forme. Alors, on pourrait rajouter... On pourrait rajouter des piliers. Genre, euh, au niveau du middle, là. Tu vois, je sais pas. Là, attendez. Oui, si, là, ça marche. Si on rajouter un pilier ici. Ah, ça change la donne, hein. Ça change la donne. Oh là là on va partir sur quelque chose comme ça. Je pense. Je pense. Ouais ouais ouais ouais ouais. Je pense que c'est vraiment pas mal. On a toujours l'espace ici pour faire des petites plantations. Ou alors il faut vraiment trouver le, le vrai middle. Je sais pas comment dire. Comment on pourrait trouver le milieu de ce truc là Parce que c'est un peu aléatoire, j'ai l'impression. Euh. Attendez, 1, dans 1, 2. Euh. Un deux. Le milieu, il serait là. Le milieu, il serait là. Attendez, je fais ce test. Et dès que j'ai le bon truc, je vous fais une ellipse et vous aurez la maison magnifique, je pense. Je pense, hein. Je vais laisser quand même la bûche ici pour me rappeler que c'était là, si jamais. Hop. Parce que là, il y a quand même plus d'espace. Ah oui, mais du coup, il y a moins d'espace pour, la... pour les plantations. Un petit peu dommage. Et là... Ah, le doute, euh, le doute est, est quand même... Bah là, je trouve que ça fait plus épuré. C'est quand même mieux ici, je trouve. J'ai l'impression que ça fait plus épuré, là. On va essayer comme ça. Je vais, je, voilà, je vais faire le toit en, en continu avec les, les piliers pile au milieu, là. Et, et je, je pense que ça peut partir sur quelque chose d'assez sympa. Donc là, le milieu d'ici, ça va être là. Voilà, allez. Je vous retrouve dans un instant, les amis. Je suis très excité. J'aime quand les choses se passent comme ça. Est-ce que c'est normal, ça Ouh là oui non c'est pas normal ça, attendez Petit problème comme ça Je m'en occupe, moi qui pensais que Tout était correct ici Qu'est-ce que c'est que cette histoire Voilà, on aime beaucoup mieux Comme ça quand c'est symétrique Et ça c'est normal hein, les bûches ici d'ailleurs hein. C'est pour moi pour monter, vous inquiétez pas Allez, à tout de suite ah, Messieurs, dames, après des retouches Ici et là, etc, etc c'était un petit peu lourd, un petit peu compliqué Voici le premier prototype, voici la première, euh, bah, la V1 finalement de notre base, attention, est-ce que vous êtes prêts au reveal 3, 2, 1, et voilà Non, non, attendez, attendez, en plus le jour se lève, j'ai pas dormi, c'est incroyable, oh là là, je suis fatigué. Non mais en tout cas, voilà, pour, euh, pour la petite euh, maison euh, à quoi elle ressemble, voilà, je suis preneur de... Tous vos conseils, toutes vos astuces, des fois je peux comprendre que ça peut paraître euh, un peu fat au niveau du toit Ou peut-être euh, trop léger ou je sais pas, en fait ça dépend un petit peu vos, vos avis finalement Donc euh, je suis assez, euh, en fait je suis partagé parce que finalement sur ce côté par exemple je suis assez content de comment ça rend euh, Et le devant j'aime bien mais il y, y a un côté qui fait très gros cheveux je sais pas si vous voyez ce que... Aïe Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça fait un petit peu comme s'il y avait une grande touffe de cheveux. Euh... Mais c'est juste ça. En fait, c'est juste le toit ici qui me qui perturbe et qui peut vous perturber. En tout cas, je peux comprendre si ça vous perturbe. Euh... Mais pour autant, sur les côtés, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est symétrique, je vous rassure. Des deux côtés, c'est vraiment pas mal. Au niveau donc de l'intérieur, tac, on a le premier étage. Et au final, quelque chose de gratis, bah c'est qu'on a un deuxième étage. Voilà, là, on pourra combler... On a un deuxième étage et donc c'est vraiment Vraiment sympa hop le petit plongeoir je ne sais pas On verra ce qu'on fera mais voyez En fait j'aime bien j'aime vraiment bien Mais je peux comprendre qu'il y a un côté Gros épais en fait Je trouve que ça fait épais Je sais pas ce que je veux dire alors euh, voilà, Je pense pas qu'on puisse faire un, un toit de paille euh, ah attendez Tiens c'est une bonne question ça dis donc paille Ah oui on a que de la paille euh. Oh mais si Ballot de paille mais bien sûr que si attendez Ouais mais le problème c'est que je sais pas comment on dit en anglais Ah c'est bon Ça reste en français Ballot de paille et eh ben voilà on a des ballots de paille Après c'est pas très beau hein. Et comment on fait de la paille On sait même pas comment on fait de la paille frérot Ah bah il faut trouver des ballots En fait il faut trouver euh, ces blocs de paille en fait d'accord. Non mais je suis débile mais Je suis débile c'est les trucs de paille euh... Ah non c'est pas la même chose On a bottes de paille et ballot de paille Oui voilà c'est pas la même chose Mais ça me paraît pas très joli et avec de la paille normale, je suis pas sûr que ça rendra bien euh, sur la maison. Je sais pas. En tout cas, vraiment, les commentaires sont là pour ça, les gars. J'ai hâte de vous lire avec impatience, de voir vos commentaires, vos retours. Euh, je vais évidemment rajouter des fenêtres en off. Je vais vraiment retaffer tout ça en off, euh, en fonction de ce que vous me dites en commentaire. De sorte à ce que dans le prochain épisode, tout soit, tout soit bien prêt, tout soit bien carré. Euh, là, on va essayer de terminer cet épisode en faisant des échanges avec des villageois, puisque c'est un petit peu le, le but du jeu. Euh, on va faire comme on peut. Je vais prendre des bouquins, des livres. Euh, je sais qu'il y avait des villageois qui demandaient ça. Euh, après, qu'est-ce qu'on peut échanger Nentag, je vais garder, évidemment, trop important. Euh, trop important, pardon, pour la liaison qui était nulle. Est-ce que j'ai d'autres livres Bien sûr. Est-ce que j'ai d'autres papiers Non. D'autres émeraudes Non. Il y a quoi comme échanges qui peuvent se faire Bonne question, la redstone Oh, je sais pas, le diamant bien sûr Bon on va aller voir le. Je transforme le défi Je transforme le, le petit défi là d'ailleurs Encore merci à toi hein, euh, Lucas Turcotte Faire deux échanges avec deux villageois Le défi ça va être de réussir à faire un échange avec ce que j'ai <rire> Je pense que c'est bien aussi <rire> Donc voilà on va, on va se contenter de ça Encore une fois en commentaire Bon très important surtout en commentaire je compte sur vous Mais regardez ça se fond dans la masse ça rend super bien Là de ce côté j'aime beaucoup hein. Allez ça rend trop trop bien, je suis trop content. Mais voilà vraiment vous me dites euh, ce que vous en pensez, vous n'hésitez pas à donner une note et à donner vos astuces, voilà si vous avez des idées. On pourra rajouter une cheminée, plein de trucs hein, évidemment. Mais voilà, je suis vraiment preneur de, de tout ce que vous allez me dire. Euh, et puis voilà, les petits défis en commentaire. Qu'est-ce que je peux faire pour le, le prochain épisode Même si euh, il faut le dire, dans l'épisode précédent, vous avez proposé pas mal de défis, donc il y a de quoi faire. Euh, je récupère tout ça parce que hey, sait-on jamais si ça peut servir pour des échanges voilà, est-ce que vous remarquez qu'il y a des rollbacks ou pas Parce que du coup, il n'y a plus de rollback en fait. Voilà, je suis content. Pour le moment, il n'y a plus de rollback. Alors, ne crions pas victoire trop vite. Mais euh, il n'y a plus de rollback. Et ça reste quelque chose d'assez... Euh... Bah, il faut le souligner. Il faut souligner quand ça fonctionne. Alors, là on a... Mais non, mais là, mais il n'y a rien. Oh Oh, attendez, j'ai plus ma hache. Ah, quel con. J'aurais dû garder ma hache. Bon, les petits cookies. Et des bouquins encore. Bon les villageois, bonjour. Attendez, mais ils sont tous bloqués là-dedans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Où c'est que je suis, là Qu'est-ce qu que c'est Ce sont des tours. Ce sont des prisons. What Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc Je comprends rien. Est-ce que je peux monter En fait, c'est des tours de garde. Oh Oh Euh... Bah là, je vais pouvoir faire qu'un échange, mais il est ridicule, cet échange. Gall. Allows you to jump two more times in the air. Oh, oh l'enchantement d'un... Ah, mais j'ai pas assez d'émeraudes. Mec, l'enchantement, je peux faire un double jump Je peux faire un double jump dans le dans le ciel Il est incroyable, cet enchante. Faut pas perdre ce villageois. Hein. Bon, ils sont safe, hein, visiblement, mais... Faut pas que je perde ce villageois. Il faudra absolument qu'on fasse cet échange premier degré. Mais par contre, je comprends rien à cette construction... Je ne comprends rien. Ils sont censés... Bah ils peuvent pas sortir. Ils peuvent pas sortir et moi non plus. Alors comme ça on a l'air un peu cons. Euh Mais ouais ce villageois il est insane hein. Cet échange... Vous avez vu avec les mods... Euh, on a des enchantements euh, vraiment, vraiment cool. Ok donc du coup on peut aller dans ces tours. Et on peut trouver plein de villageois. Bon ouais mais moi je fais comment pour monter putain oh, C'est un enfer ce truc. Bon, je vais essayer comme ça. Voilà. Je suis un boss. Bonjour. Ah personne. Euh, personne veut de moi ici. Là. Ah il manque du poulet cru. Oh la flemme. La flemme. Ah il y a une entrée ici. Bon. Je découvre et on découvre ensemble, les gars, le village, même si on n'est pas là pour ça et qu'on fera ça dans le prochain épisode. En tout cas, les hauteurs du village, on fera ça dans le prochain épisode. Euh, pour commencer, ça c'est sûr. Mais là je peux même pas faire d'échange, hein. Je suis dégoûté. Mais par contre, l'échange du double jump, là, vraiment, cet enchantement, ça me fait plaisir. Delay, bah, mais je m'en fous de ça. Je vais pas gâcher mes émeraudes pour ça. En plus, j'ai même pas assez, de façon. Je vais pas gâcher... Euh, euh, je sais pas combien d'émeraudes pour euh, une bibliothèque. Hein. C'est quoi, cette arnaque Ah non, le défi, il est rigolo. Mais là, les villageois, ils sont pas rigolos. Bon. Bah, j'espère que vous m'en voudrez pas. Hein C'est quoi, cet endroit Quoi wow. Et hop <rire> <rire> Attendez en, en échange Voilà Ouais mais j'aime bien les lanternes Je sais qu'on va pouvoir euh, qu'on peut les crafter Mais voilà je, je suis un petit peu un voleur finalement donc voilà Oh non Oh non Je suis désolé Il faut vite que j'aille au feu de camp Il faut vite que j'aille au feu de camp Combien de temps ça dure Ah ça va Vite le feu de camp Bah non je vais mourir ça va pas du tout ah le poison du crapaud là normalement je devrais être safe dès que j'aurai régène vite vite vite vite vite vite voilà c'est bon là dans tous les cas c'est fini et en plus on a régène ah je suis débile voilà je voulais voir ce que ça faisait de, de, de tuer un crapaud bah ça te donne du du poison finalement bon ben bah, ma foi bref je vais tout ranger en off je vais essayer de faire les choses bien et puis je vais suivre euh, à la lettre Vos astuces et vos commentaires tout simplement Voilà J'espère que l'attente euh, se fut justifiée Et euh, que vous avez kiffé cet épisode bon, Voilà et puis si c'est le cas vraiment Très important le petit pouce bleu Qui fait très plaisir et je me régale Oh regardez hop ça rafraîchit Hop hop voilà on sèche Hop tac. Bref allez c'était Mkolo Ciao tout le monde